À quoi ça sert d'avoir un coach Qu'est-ce qu'il qu qu peut nous apporter Comment ça se passe Je te parle d'un coach vocal puisqu'on est là pour chanter. Salut, c'est Antoine. Je vais t'expliquer cela. Juste avant, tu peux bien sûr t'abonner à cette chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche. Comme ça, tu recevras toutes les prochaines notifications, notamment des lives que je fais de plus en plus sur cette chaîne. Alors, avoir un coach, à quoi ça sert Est-ce que c'est obligatoire En fait, tout dépend de à quel rythme tu veux progresser. En fait, un coach, si tu veux, il va te permettre d'avoir un regard extérieur sur ce que tu fais. Ça va te permettre de peut-être euh, te corriger par exemple une posture. Toi, tu ne t'en rends pas compte. Quand tu chantes, tu es tout tordu et euh, un regard extérieur, il va pouvoir t'apporter ça. Ça va pouvoir aussi euh, te permettre d'apporter un, une oreille neuve sur ton son parce que peut-être quand tu chantes, tu as peut-être des tics et euh, tu t'en rends pas compte et euh, le coach lui, il va pouvoir, euh, il va pouvoir euh, corriger cela. En tout cas, il va pouvoir t'en alerter et te proposer des solutions. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait les choses soi-même, on n'a pas forcément conscience de tout ce que l'on fait parce qu'on bah, est, on est à l'intérieur euh, et on n'a pas ce, ce regard extérieur. Donc, c'est vraiment ce que le coach va pouvoir apporter. Euh, si je prends l'exemple du sport, tu sais que tous les grands sportifs ont des coachs et euh, ben, ce sont eux qui vont vraiment les aider à euh, augmenter leur performance, à peut-être euh, atteindre un niveau olympique euh, s'ils font de la compétition. Et euh, euh, on peut se poser la question, dire oui, mais est-ce que le coach finalement doit être euh, meilleur que moi En fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que euh, si on prend l'exemple des coachs sportifs, euh, ben, le coach, il a peut-être 50 ans ou 60 ans et c'est sûr qu'il ne va pas courir aussi vite que le jeune qu'il entraîne pour les jeux qui a 20 ans, tu vois, parce qu'il y a cette différence d'âge. Mais le coach, lui, il sait les choses, tu vois, il, il sait ce qu'il y a à faire, et comme il va voir comment travaille la personne, il va pouvoir le, le corriger. Et c'est vraiment important parce que même si toi-même, tu sais ce que tu as à faire, parce que les sportifs, si tu veux, qui s'entraînent, les chanteuses et les chanteurs, professionnels, ils savent qu'ils ont à faire. Ce n'est pas, pas la question si tu veux. Ils savent qu'ils ont à faire. Mais la question c'est, pendant qu'ils sont en train de le faire, ils ne peuvent pas en même temps réfléchir à se dire est-ce que je suis en train de bien faire le, la chose Parce que s'ils pensent à cela, bah, ils se déconcentrent et ils ne peuvent plus la faire correctement. Tu vois? On ne peut pas du coup être à l'intérieur de soi et à, à l'extérieur, faire la note, chanter la chanson et en même temps avoir euh, cet œil extérieur. Donc, c'est vraiment à ça que… Que, que va te servir un, un coach Alors, euh, je ne sais pas s'il y en a euh, vers chez toi. Je ne sais pas euh, si tu as déjà cherché, euh, euh, voir si tu avais dans tes, dans tes contacts quelqu'un qui pouvait euh, t'accompagner. Moi, ce que je te propose, c'est de t'envoyer régulièrement mes meilleurs conseils, mes conseils de coach. Alors, on est d'accord, euh, on ne pourra pas se, se voir, mais par contre, moi je vais t'envoyer quasiment tous les jours mes meilleurs conseils. Alors, c'est des astuces. C'est des, des, des solutions pour vraiment t'aider à bien chanter. Et pour cela, bah, tu as juste à cliquer juste dans la description, Là, il y a un petit lien et euh, tu laisses ton prénom, une adresse mail et puis je vais t'envoyer ça. Voilà les meilleurs conseils d'un coach vocal. Tu vas voir, ça va vraiment pouvoir t'aider à avancer dans ta passion et à chanter de plus en plus librement. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis si tu penses qu'eux aussi ont besoin d'un coach. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao